Canalisation et apaisement de la colère. Béni sois-tu, Père bien-aimé. Béni sois-tu, Mère bien-aimée. Béni soit notre amour. Permets que s'expriment mes humeurs méchantes et mes colères afin qu'elle ne reste pas en moi, qu'elle laisse pure mon champ d'âme, et préserve ma tendre chair, et ne fasse aucun tort à qui que ce soit. Béni sois-tu infiniment et pour l'éternité. Merci.